Une mutuelle, pour moi, c'est une entreprise différente, d'une entreprise exclusivement commerciale, par trois aspects. Le premier, c'est que c'est une entreprise administrée par ses sociétaires. Et qui est mieux placé que les sociétaires pour définir les besoins qui sont les leurs et qui doit faire l'objet des prestations délivrées par notre entreprise Deuxième euh, élément, euh, qui euh, sont la marque de, de, de fabrique euh, du groupe Reliance, c'est qu'au travers de, de, de la présence de ces administrateurs euh, dans les organes de décision, euh, notre mutuelle crée un lien fort avec ces écosystèmes. Troisième élément, euh, qui de mon point de vue euh, est fondamental, c'est que euh, la mutuelle dans laquelle nous exerçons, dans laquelle nous sommes impliqués, elle a à cœur de travailler l'intérêt général. Ce qui emporte une autre caractéristique, qui est celle de la vision de long terme. Voilà les éléments qui me semblent vraiment caractériser la mutuelle dans laquelle nous exerçons et qui font qu'il s'agit vraiment d'un acteur sur les domaines dans lesquels il intervient, qui la différencie de ses concurrents et que nous devons par-dessus tout, en permanence, veiller à entretenir.